Déterminer combien de couples d'entiers strictement supérieurs à 1 satisfont l'égalité x² plus y égale xy plus 1. Autrement dit, résolvez cette équation avec x et y des entiers strictement supérieurs à 1, donc 2, 3, 4, etc. Et voilà Comment s'y prendre Comment s'y prendre On peut remplacer x et y par plein de valeurs pour vérifier si cette égalité est vraie, mais c'est assez fastidieux. Je vois que y apparaît ici deux fois. Si je mettais les y ensemble, et comme le 1 il est tout seul, allez, je le mets ici x carré moins 1 égale x y moins y. Oui. J'ai joué un peu. J'ai joué en mettant x y moins y x carré moins 1. Est-ce que... Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à faire avec ces deux membres y apparaît deux fois. Je le pourrais mettre en facteur. y Facteur de x moins 1. Et ici, j'ai x carré moins 1. x carré moins 1. Où est-ce que j'ai vu ça 1, c'est a carré moins b carré. Factorisé, x moins 1. Facteur de x plus 1. J'ai factorisé. Est-ce que je me suis compliqué la vie Peut-être que oui, peut-être que non. x moins 1 apparaît dans les deux mots. D'accord. X ne veut pas être égal à 1 parce qu'on veut des nombres strictement supérieurs à 1. Donc je peux diviser les deux membres par X moins 1, qui n'est pas nul. Du coup, on obtient que X plus 1 égale Y. Voilà à quoi se réduit notre équation. Combien de solutions à notre équation ben, Je crois qu'il y aura beaucoup, parce que dès que je donne x, par exemple, 4, y va être 4 plus 1, 5. Si x est 10, y va être 11. Il y aura beaucoup, beaucoup de solutions. Dès que je donne valeur pour x, par exemple, 2, parce que 1, je ne peux pas, y va être 3. Voilà une solution. 6x et 3y, c'est le nombre suivant, 4, etc. Conclusion, il y a une infinité de solutions.